C'est vraiment très marrant parce que tu es la deuxième, même voire plus, à me parler d'enfermement. Quel enfermement il y a à s'échapper. Euh, c'est bien. Ouais, c'est parfait parce que tu es de plus en plus consciente. Tu vois les, les effets de cause à effet entre ce que tu as cristallisé de toi pendant, euh, pendant l'enfance, dans ta relation avec tes parents et ta relation actuelle. Euh... Ok. Tu peux agir. C'est ta liberté d'agir. Je te dis ça parce que derrière, ta, ta structure me raconte que qu'il y a une peur à bouger le puzzle. Parce que tu t'aperçois de la négativité qu'il y avait. Et c'est génial. C'est vraiment super positif que tu te rendes compte que tu as une impression fugace, plus ou moins persistante, de « mais en fait, je suis en train de rejou rejouer la relation avec mes parents ». Ça signifie que tu es plus consciente. Ça, ça signifie que tu es apte à connecter ton ombre avec la lumière. Et d'unifier ton, ton ciel avec ta terre. Donc, d'unifier papa avec maman. Donc, ça signifie que mes parents ne soient pas séparés, mais mes parents se rabibochent. Je te fais la traduction symbolique. Euh... Donc, oui, ça me parle de euh, ta mise en action. C'est une autre manière de me dire euh, comment est-ce que je fais pour... Euh, pour... Euh, est-ce que je peux redéfaire le puzzle qui, dans lequel c'est déjà le gros bordel Je m'aperçois que c'est un gros bordel. Et en fait, ce sera toujours le bordel. Parce que tu es juste en face de ta capacité à agir, de ta capacité à incarner ton pouvoir. Et c'est à partir de maintenant que tu peux vraiment incarner ton pouvoir. Euh, la clé, c'est d'accéder à ta jouissance, de voir comment est-ce que te, se comporte ton enfant intérieur. C'est-à-dire, et je remets dans le contexte qu'est-ce que c'est que l'enfant intérieur C'est l'équation non résolue de ton enfance. Et là, c'est vis-à-vis de tes parents. Donc comment est-ce que tu fais pour régler. Ah, mais c'est ça. En fait, tu, tu veux régler les problèmes de tes parents. Et ça, tu le, tu le plaques sur ta relation actuelle. Voilà que. Euh... Voilà ce que ça me renvoie. Est-ce qu'il y a d'autres choses ah, connecter connecter le plaisir de. Euh... L'information d'évolution pour toi et pour tout le monde, c'est le, le, euh, accepter de connecter le plaisir étrange de me euh, d'avoir une pâte à en face de moi et que je peux faire ce que je veux. Donc en fait, voilà. Tu peux faire ce que tu veux. C'est ta liberté, c'est ton ego. Ah oui, mais derrière, il y a la culpabilité. D'accord. Tu as une culpabilité énorme à agir parce que pour toi, agir, ça signifie bouger le bonheur de l'autre. C'est pour ça que tu te freines toi-même et que tu as plutôt une, euh, une proportion à aller en intérieur et à, et à voir petit pour toi. Autant au niveau du couple qu'au niveau du travail. Parce que les deux, je le rappelle encore une fois, c'est la même énergie. Donc, intensifier le phénomène, il n'y a pas de souci. Joue. Joue avec l'extérieur en prenant en compte ce que tu vis à l'intérieur au même moment. C'est comme si je te disais, bah, tu es, es sur un bureau, et bah, tu peux bouger ce que tu veux, il y a une cohérence initiale, donc y a, chacun des éléments du bureau est placé à une place spécifique, et toi tu penses que cette place est sacrée, et voilà, c'est ça. Putain, c'est ça que je n'avais pas capté. Euh, tu places la cohérence extérieure sur... sur, sur pour toi c'est sacré. Donc tu ne peux pas la toucher. Tu ne peux pas être euh, celle qui vient déranger l'ordre des choses. Donc forcément, si tu commences à bouger les choses, tu es à la mauvaise place. Tu es le petit démon qui vient, euh, qui vient troller les cieux. Alors que non. D'ailleurs, démon, ça résonne vraiment en jouissance. Et qu'en fait, les cieux, sous entendu derrière papa-maman, ne vont pas te gronder si tu, dé si tu replaces les éléments du bureau à ta convenance, parce qu'ils ne sont pas là pour te dire ce que, ce que tu dois faire, ils sont simplement là pour te. Enfin, ils ont été là. En tout cas, ils sont là seulement pour te guider au départ et ensuite te lâcher la main petit à petit. Donc, en fait, tu as peur de ton autonomie. T as, t as, en fait, tu es en train de questionner ton autonomie. Tu es en train de petit à petit... Tu es en train de petit à petit d'aller, de, de, de, de faire un pas vers ton autonomie. Ouais. Donc, et avec ça, j'ai vraiment tout dit. Euh, ouais, voilà merci beaucoup pour ta question Marie, et belle soirée à toi